Mes chers camarades, bien le bonjour Alors Nous sommes ici sous le soleil de l'Italie et plus particulièrement dans la ville de Ravenne, où j'ai été invité par la Fédération Internationale d'Histoire Publique pour faire une petite conférence avec plein d'autres historiens qui viennent d'un petit peu partout, voilà l'occasion pour moi de revenir sur ce qu'est l'Histoire Publique et sur ses problématiques. L'histoire publique, c'est une façon de faire l'histoire. C'est né dans les années 60-70, surtout dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Angleterre, où il y a vraiment une volonté de casser les barrières entre l'histoire académique, professionnelle et le public, pour pour casser ce qu'on appelle la tour d'ivoire, l'historien qui est isolé, qui écrit ses, ses travaux que personne ne lit à part ses collègues ou ses amis. C'est un moyen de venir vers le public. C'est une association de l'histoire académique bien faite, bien sérieuse et de la communication en fait. Public history, technically, it is defined as... Pour être très concret, l'histoire publique, c'est de l'histoire qui prend en compte la manière de transmettre l'information au public, de la rendre intéressante, interactive, de diffuser l'histoire pour tout le monde de la meilleure manière qui soit. Une nouvelle façon de voir les choses pour certains académiciens, qui permet de questionner le rôle de l'historien au sein de nos sociétés. Est-ce que c'est simplement d'enseigner, de, de divulguer le savoir, ou d'avoir une place euh, qu'on a un petit peu perdu je pense dans, dans le débat public, où on discute avec les gens Pour moi, final involving the past in that critical thinking. De ne pas uh, permettre que les biologies s'emparent de de l'histoire, e s'empare du passé pour l'utiliser pour des fins instrumentales momentanées. Donc on veut un peu casser ces barrières et donner aussi une, un, un, un pouvoir au public. Le public qui peut participer comme dans des podcasts où les, les, le public peut participer, commenter. Bisogna a Salingrado capire che cosa il pubblico al quale ti stai riferendo è interessato ad osservare, a toccare, a guardare, a comprendere e quindi cercare delle forme di narrazione che siano ogni volta differenti e coinvolgenti. La storia deve essere narrativizzata, bisogna essere in grado di prendere gli elementi della storia se si riesce prevalentemente le fonti storiografiche e attraverso queste e su queste costruire una narrazione portando le fonti L'histoire ne peut pas échapper à ces enjeux de communication, mais qui dépasse la communication, je aussi sur la construction du savoir. L'histoire publique, quand j'ai découvert ce que c'était, je me suis rendu compte que j'en faisais moi-même et que des tas de gens autour de moi aussi. Depuis le début de ma chaîne, je m'engage pour que l'histoire soit plus accessible, pour que les historiens s'investissent davantage auprès du public et je pense qu'il serait bon que cette vision des choses puisse se propager autant dans le milieu universitaire que dans le public. C'est pour ça que ce grand colloque est organisé ici, à Ravenne par la Fédération Internationale d'Histoire Publique. Et donc, les Italiens et les Internationaux sont ici pendant cinq jours pour discuter des différences, des pratiques communes, de comment réaliser, de comment se mettre ensemble euh, le public et les gens qui pratiquent euh, l'histoire publique avec les académiques, les professeurs universitaires. Des centaines de personnes qui se réunissent donc et qui ont des profils bien différents. Je fais mon projet personnel qui est euh, un roman graphique bien documenté que je vais présenter en tant qu'une thèse. Personally je presenting a paper here about the 25 of April, the 25th of April which is the Italian uh, liberation day. So I try to um do research on the museum representation of dictatorial European past. I am a history professor, particularly I work with oral histories um, around the memories of conflict in Colombia. I deal with film material because I, I represent an archive. Then we collect as an archive uh, that collects movies and amateur film material. Et ils en pensent quoi de ce genre de réunion C'est vrai ça, quand on imagine un colloque d'historiens ou de personnes travaillant dans ce domaine, on peut imaginer ça comme un truc chiant et pas très intéressant. Et pourtant, il n'y a rien de plus faux. I think it's very important to learn from what people are doing in other places it gives me ideas of things that I could do of thinking of things differently I can meet and see other experience and exchange a lot through these occasions well is a big you know a great conference where I can meet many many scholars and many experts of public euh, regrouper des historiens qui euh, font de l'histoire publique, euh, qu'ils puissent parler et partager de comment ils, ils en font, euh, c'est très important. Déjà parce que euh, le statut d'un historien public, c'est pas tellement reconnu. On crée au... un peu des réseaux de, de, de gens qui, qui font la même chose, qui cèdent et qui, euh, qui, qui donnent une force aussi à l'histoire publique. Parce que l'histoire publique, il faut convaincre des historiens, mais d'autres, des hommes politiques, des femmes politiques qui n'ont pas forcément euh, envie que l'histoire soit utile parce il y a toujours ce débat entre une histoire qui est utile, utile pour qui, les dangers de l'histoire. Donc plus on a de gens qui sont convaincus qu'on peut avancer avec l'histoire publique, plus on a de force et plus on peut faire de projets, d'avoir des financements et de, de répandre un peu cette vision de l'histoire qui dépasse le cadre de, de l'académie. Si j'étais ici, c'était donc pour participer à une conférence sur le thème « L'histoire fait-elle vendre ?» un sujet au cœur de l'actualité car si elle fait vendre alors il faut se donner les moyens de pouvoir produire du contenu de qualité en masse. Si ce n'est pas le cas, il faut comprendre pourquoi et en tirer les bonnes conclusions pour la transmission du savoir. Bien entendu, la situation est légèrement différente d'un pays à l'autre, et c'est justement les points de vue différents de ces intervenants qui contribuent à la réflexion globale. Je vous épargnerai mon discours mal cadré et mon accent à couper au couteau pour poursuivre cette vidéo sur un thème qui me tient particulièrement à cœur, le développement de l'histoire publique en France. Ici, on est à un moment je veux dire, un peu particulier, un peu exceptionnel, puisque c'est le grand colloque de l'Association internationale pour l'histoire publique qui euh, a été créé maintenant il y a une dizaine d'années et qui rassemble déjà un certain nombre de pays. Mais c'est aussi euh, la création de l'Association Italienne pour la Public History euh, qui va être créée tout à l'heure. En fait. C'est la première association euh, européenne hein, qui se crée dans le cadre de l'Association la, Internationale. Donc euh, on espère que la France suivra, peut-être l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne. Alors en France, la public history est quelque chose de, de difficile à implanter. Il est, il est très difficile de regrouper tous ces acteurs qui font l'histoire publique depuis très longtemps en France aussi, comme dans d'autres pays, à l'intérieur d'une discipline qui est des coordonnées, des coordonnées professionnelles, euh, qui puissent les mettre ensemble. Alors on essaye de le faire. À Paris-Est-Créteil, il y a un premier master d'histoire publique. Le master 2 histoire publique qu'on a créé à l'université de Créteil, à l'UPEC, est un master d'abord qui est contenu dans la mention histoire, donc c'est bien un master d'histoire. Un enseignement théorique en histoire, pas mal centré sur les problèmes d'histoire et mémoire, et puis des enseignements pratiques, en fait, faits par des professionnels qui tourne autour de l'écrit, qui tourne autour du web et qui tourne autour de radio et télévision. Donc une formation en histoire publique ne résoudra pas tous les problèmes de débouchés, mais en tout cas, notre volonté est de comment dire, former nos étudiants d'une manière un peu plus en phase, je dirais, avec une demande sociale en histoire qui, elle, ça on peut le constater, explose. Donc c'est tout à fait possible de faire l'histoire publique en France, il faut seulement sortir de son clivage et de son étiquette pour pouvoir travailler avec les gens. Merci à Sitari, Gail et Linguisticae pour leur aide sur la traduction de certains protagonistes à l'accent chantant. Vous l'aurez compris, si j'ai fait cet épisode c'est avant tout parce que je voulais mettre en avant cette nouvelle pratique de l'histoire et ce Master d'histoire publique de Créteil où j'ai eu la chance d'intervenir face aux étudiants, expérience que je renouvellerai cette année. N'hésitez donc pas à partager cette vidéo et si vous souhaitez vous renseigner sur ce master afin de faire de l'histoire autrement, je vous invite à aller dans la description pour trouver le lien vers l'université de Créteil. L'objectif à long terme, c'est que davantage de masters de ce type s'ouvrent sur tout le territoire. J'espère que cette vidéo aura dépoussiéré un peu le cliché qui veut que tous les historiens soient inaccessibles et un peu élitistes. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee et sans qui je n'aurais pas pu me payer le voyage jusqu'à Ravenne pour participer à ce colloque. Merci également à tous ceux qui soutiennent l'émission en lâchant des pouces bleus, en commentant ou tout simplement en regardant. A la prochaine